Je zappais un coup de balai, les, les temps, temps passés. Dans, dans les impasses, impasse, une de crainte sur, sur quelques étreintes, étreintes. pas de contraintes. Contrainte. Hey, hey. Là, Là où c'est les inquiets qui tendent leurs mains à quelques humains. Un peu de soutien roué de coups et brisé de magie. Hey. L'érosion des roches en métaphore à nos feux, à nos jeunes. Passionné, rêver, puis se réveiller, se lever, se préparer, cuisiner, se coucher, se reposer, travailler avec un petit cœur fragile. Et aussi lui, il n'est pas sa vie de civile. Transportant la vigueur et le désir inspiré, puis elle va plus bien. C'est trois ans, un train tous les matins des charges, viennent bousculer une les nuits, mais, au milieu d'un bassin ne voulant quitter le sommeil. Je appelle la réalité Je appelle un coup de balai Les temps passés dans les abats une crainte, sur quelques extraintes, pas de contraintes là où c'est les attaques qui tendent leurs mains, quelques humains, un peu de soutien roué de coups débrisés de magie. L'érosion des roches armées par un enfant, un anjon. Tourne, pas retourne pas, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Reposer. Reposer, non, non, puis Se se lève, se prépare se couche se elle passe la vie de civile, transportant, naviguant et le désir m'inspire Puis elle va, puis elle vient, je crois s'entendre ça tous les matins Deux. Mais elle ne te retourne pas, nanana, nanana Mais la la la la la la la Na na na na na na, na, na, na, na, na.